Chers traders et investisseurs, mercredi 16 octobre, bonjour. Eh bien écoutez, félicitations pour ceux qui nous ont écoutés et suivis. C'est la troisième fois consécutive que nos prévisions et nos objectifs sont atteints en quelques semaines. Nous avons atteint notre objectif sur le DAX hier après-midi. Bravo, encore une fois bravo pour les swing traders. Alors maintenant que faire alors c'est très simple, rien. Il faut attendre d'y voir plus clair sur le Brexit et ses rumeurs contradictoires. Et de plus, euh, les résultats des sociétés américaines sont en train de sortir, donc il faut attendre et observer. Nous n'attendons pas grand chose de, cette, de ce côté-là. Ce n'est pas facile de progresser dans un tel marché mais nous y arriverons et nous y arriverons très bien en particulier en day trading. De plus, quelque chose de très important que je voudrais vous signifier, même si ça va en étonner certains, n'oubliez jamais que nous constatons depuis quelque temps sur les marchés de plus en plus de commentaires négatifs de la part des observateurs, des analystes, et bien plus ces commentaires sont pessimistes, et plus les marchés monteront, j'ai bien dit, monteront, sauf événement imprévu. Voilà, après cette réflexion hautement philosophique, dans un contexte très animé ce matin à cause de, donc des, des fameuses rumeurs contradictoires en provenance de Bruxelles sur le Brexit. Nous avons quand même réalisé 5 trades gagnants sur 5, accompagnés de 3 médailles et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous ne serions pas étonnés que cet après-midi soit tout aussi animé. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une bonne journée et à demain.